Vous souhaitez attirer votre premier client en coaching haut de gamme, mais vous savez pas comment faire. Il vous manque les stratégies, il vous manque peut-être le mindset pour. Vous aimeriez vraiment comprendre comment ça fonctionne parce que si vous comprenez comment ça fonctionne, vous pourrez enfin aller décrocher ce premier contrat, ce premier client en coaching haut de gamme. Et si vous pouvez en faire un, vous pouvez en faire deux. Si vous pouvez en faire deux, vous pouvez en faire trois. Si vous pouvez vendre à 1000, vous pouvez vendre à 1500, à 2000 et 2005. Et c'est là où vous allez enfin atteindre cette liberté financière qui va être liée à votre passion et à votre mission. Parce que votre but, si vous lancez dans le coaching, c'est de pratiquer ce qui vous passionne, de contribuer. Mais si vous ne pouvez pas en vivre, vous ne pouvez pas perdurer. Et du coup, bah, on va vous aider à mettre en place justement... Euh, un business model où vous allez vendre du coaching en haut de gamme. Alors, le 16, les 16 et 17 avril, on a décidé d'organiser un workshop 100 à distance. Pour le coup, avec le confinement, on a dû adapter. Au début, on voulait que ce soit à Paris. Euh, mais c'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous parce que vous allez pouvoir assister à ce workshop en direct et à distance, deux jours comme si on était euh, ensemble. Et du coup, on va travailler sur euh, comment attirer ce premier client euh, en coaching haut de gamme. Qu'est-ce qu'on va y faire durant ces euh, deux jours euh, Déjà, j'aimerais vous dire pourquoi c'est important, pourquoi on l'a créé, pourquoi on voulait euh, ce workshop distanciel et après, je vous dis justement euh, qu'est-ce qu'on va y faire. L'énergie du direct, on va être 48 heures. Alors bon non, on va quand même dormir séparément et manger séparément, mais on va quand même passer deux jours ensemble à travailler sur votre business. Combien de fois dans l'année, vous avez cette opportunité de pouvoir vous concentrer vraiment sur votre business model, de mettre les choses à plat, de vous dire, allez, ça fait des années, des mois que je veux me lancer, mais jamais vraiment pris le temps de me former, de réfléchir, et j'ai toujours pris des infos à gauche, à droite, mais là, ça suffit. Je veux vraiment dédier deux jours à développer mon business. et eh ben, on va vous donner cette énergie en direct. Vous allez pouvoir poser aussi toutes vos questions et je vais avec mon équipe vous apporter toutes nos réponses. Pas besoin d'aller sur internet ou voilà, j'organise des webinaires, mais vous posez vos questions et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont dans le webinaire. Vous n'avez pas forcément le temps, j'ai pas forcément le temps de développer une réponse adaptée totalement à votre situation. Là, vous aurez ce privilège parce qu'on sera en petit groupe, je vais répondre à toutes vos questions. Et puis il y aura la puissance du cerveau collectif. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, il y aura d'autres membres aussi. Et je veux pas être ce prof sur son pupitre, sur son, sur sa chair qui vous donne euh, des exercices à faire et vous le faites. Et puis c'est tout. Non, je veux que vous travailliez ensemble. Vous avez la chance d'être des coachs, donc vous allez pouvoir vous coacher, vous écouter, vous encourager ensemble. Et ça c'est important. Donc vous allez pouvoir vous entraider intellectuellement, mais aussi émotionnellement parce qu'on a besoin de cette énergie de groupe et parce que le business, à un moment donné, c'est plus du mindset de l'émotionnel que du rationnel parce qu'on va tout vous donner. Après ça, vous allez voir, tout va se jouer surtout dans les émotions. Donc, voilà pourquoi on a voulu faire ce workshop euh, distanciel. Donc, au programme, c'est ce que je vous disais, on va la première demi-journée créer cette offre irrésistible et définir son client idéal. Tant que ça c'est pas fait, tout le reste ne sert à rien. Maintenant, on va travailler, on va dédier toute la demi-journée dessus. Je vais vous enseigner ce que j'enseigne à mes clients qui payent euh, notre euh, programme d'accompagnement et même mon, mes clients en mentorat. Donc, je vais vous enseigner la même chose. Maintenant, durant cette demi-journée, vous allez pouvoir échanger comme je, je vous l'ai dit. Vous allez pouvoir euh, me poser des questions. Et donc, je vais vous challenger. Et vous allez repartir à la fin de cette demi-journée avec une première version de votre offre irrésistible et de votre client idéal. Et gardez en tête, et c'est là où il y a beaucoup de, de coachs qui sont frustrés parce qu'ils veulent absolument avoir une réponse définitive qui va les accompagner pour les dix prochaines années de leur vie. Non, ce n'est pas possible. Par contre, vous allez partir avec de quoi vous lancer. C'est ça qui m'intéresse, que vous puissiez vous lancer et attirer votre premier client. Et le suite, la suite viendra après. Deuxième euh, demi-journée, on va faire, on va euh, voir comment attirer des prospects qualifiés en illimité grâce au web et sans publicité. Et euh, j'insiste sur ça parce qu'au début, il y a des coachs qui se disent je vais mettre de la publicité pour gagner du temps. En fait, ça ne marche pas, pas pour la première vente, ça se fait après seulement. Donc, je vais vous montrer comment attirer les prospects qualifiés sur le web. Puis, on verra comment convertir ces prospects qu'on a eus eu en clients parce que tant que ce n'est pas des clients, il n'y a pas de business et tant qu'il n'y a pas de business, vous ne pouvez pas pratiquer, vous ne pouvez pas contribuer et vous ne pouvez pas euh, gagner euh, de l'argent. Donc, on, euh, je vais vous enseigner une méthode de vente naturelle et éthique et je prendrai le temps de vous enseigner aussi ce que je ne peux pas enseigner par exemple dans les webinaires parce que je n'ai pas le temps. On parlera notamment de comment faire des appels. Stratégique. Donc, j'ai hâte de vous enseigner <coughs> tout ça. Euh, et puis, vous allez repartir avec un plan d'action pour générer votre première vente haut de gamme. À la quatrième euh, la demi-journée, on va travailler sur un plan d'action personnalisé pour vous aider à aller dans ce sens. Je voulais vous partager trois euh, exemples d'élèves euh, qu'on a eu, pas pour le workshop parce que c'est la première fois qu'on fait le workshop sous ce format-là, mais de clients de notre programme d'accompagnement Mission Passion. Catherine, par exemple, elle a fait sa première vente haut de gamme en 4 mois euh, dans l'accompagnement des femmes, Ok, pro perso. Euh, on a Sarah qui a fait 30 000 euros de CA durant ses 8 premiers mois euh, dans la reconversion professionnelle. Alors, c'est quand même des résultats assez, ex assez exceptionnels. Je ne dis pas que tout le monde peut atteindre ça, mais euh, vous pouvez atteindre moins, autant ou plus d'ailleurs. On a aussi Ting que j'ai accompagné et qui… Euh, passé en six mois de zéro euro. Hein, vraiment, il faisait zéro euro à 10 mille euros par mois. Donc, je vous montre ces trois exemples parce que c'est des personnes qui ont suivi le programme Mission Passion. Et c'est quoi la différence entre le programme Mission Passion et le workshop bah, Il y a beaucoup de différences, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Mais en tout cas, ce qu'on enseigne durant ce programme d'accompagnement, on va vous l'enseigner en deux jours. Okay. Vous allez avoir la même information, le même enseignement et vous allez pouvoir partir travailler et mettre les choses en place. Et puis, bah, si certains parmi vous veulent euh, travailler avec nous euh, dans le cadre de mission en passion après, bah, je vous euh, dirai aussi pourquoi on a fait ce workshop. Euh, on a décidé de créer une garantie. Euh, J'étais un peu hésitant, je n'étais pas sûr, mais je voulais vraiment vous montrer, comme ça vous, avez, vous pouvez faire un screenshot de ça si vous voulez. Euh, pour ceux qui hésitent, ils n'ont jamais fait de workshop distanciel, mais ils se disent « je sais que c'est fait pour moi, mais bon, j'ai quand même quelques hésitations. » Vous avez une garantie satisfait ou remboursé. C'est-à-dire qu'après la première journée, vous pouvez écrire à support.bassling.ca.com pour vous faire rembourser si vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'on ne vous demande aucune justification. On est tellement sûr de ce qu'on va vous apporter euh, en termes d'informations, de méthodes, de stratégies et humainement, relationnellement, que on peut vous proposer cette garantie sans aucun problème, et si vous voulez l'activer après la fin de la première journée, et eh ben on vous remboursera l'intégralité euh, de votre euh, investissement. Donc, combien ça coûte? Du coup, vous me demandez alors si en bon marketeur, ce qu'on vous enseigne, et c'est ce que euh, je suis en train de vous dire là, c'est que vous devez facturer un tarif qui est en alignement avec la valeur que vous apportez. J'estime qu'en repartant de ces deux jours, vous aurez de quoi aller chercher votre premier client haut de gamme. Vous pourrez faire votre première vente peut-être sous 30 jours, 60 jours, 90 jours. Bref, je ne peux pas vous le garantir. Ça va dépendre de vous surtout. Mais vous allez pouvoir faire 1 000 euros, 2 000 euros, peut-être 3 000 euros de vente dès la première fois. Mais si vous en faites une, deux, trois durant l'année grâce à ce que vous avez appris, vous allez largement gagner plus de 5 000 euros, 10 000 euros et euh, votre investissement sera largement rentabilisé. Donc, c'est 5 000 euros, c'est un tarif qu'on pourrait vous facturer parce qu'on vous apprend à gagner de l'argent. Okay Maintenant, ce n'est pas le tarif qu'on vous propose et euh, je me suis dit, bah, habituellement, si vous allez vous former euh, les tarifs du marché, c'est la journée 750 euros pour une formation en groupe. Okay Donc pour deux jours, ce sera 1500 euros. Et c'est le tarif que vous payerez pour. Euh, voilà, vous allez sur votre CPF, si vous voulez suivre des, des formations en direct, c'est à peu près ces tarifs-là euh, qu'on va pratiquer. Mais j'ai décidé de faire un autre tarif. Pourquoi Je vous le propose à 490 euros et je vais vous le dire en toute franchise. Comme ça, il n'y a pas de euh, « euh, de, euh, tiens, ouais, mais pourquoi ?» Ok, Arrêtez de vous poser des questions et je vais vous donner la réponse. Je vous le fais payer seulement à 490 euros parce que je sais que parmi les 25 participants, il y en aura quelques-uns qui vont prendre le programme Mission patient pour être accompagnés pour la suite. Et Du coup, je fais ces deux jours de workshop pour donner un maximum de valeur, pour que certains se disent « ok, moi je suis autonome, je suis autodidacte, j'y vais seul ». Et puis, il y en aura 2, 3, 4, 5 parmi vous qui vont dire « Non, moi, je, je veux aller plus loin. Je veux être accompagné pendant 4 mois. Je veux être soutenu. » Et puis, ces personnes-là, en réalité, vont nous permettre de pouvoir euh, bah, faire tourner notre business. Ce n'est pas notre business model de vendre ce genre de workshop. Ce workshop, on le fait… Pour vous montrer de quoi on est capable pour vous montrer clairement de euh, la valeur qu'on peut vous apporter et puis pour certains ils voudront travailler avec nous et c'est la raison pour laquelle on vous fait un tarif à 490 euros alors qu'on pourrait vous vendre ça beaucoup beaucoup euh, plus cher parce qu'on a envie de vous donner et parce qu'on a envie de travailler avec les 3, 4, 5 personnes qui veulent aller plus loin. Voilà, maintenant comme ça, vous savez tout. Euh, donc, j'ai décidé d'ajouter un bonus. Évidemment, tous ceux qui ont réservé leur place avant euh, d'avoir vu cette vidéo et avant l'introduction de ces bonus auront droit au bonus. Hein. C'est un suivi 30 jours. Ce suivi 30 jours, de, de quoi il va s'agir Il va s'agir de trois sessions de coaching en gros où je vais pouvoir vous challenger, vous répondre à vos questions. Donc ça, ça me tient vraiment à cœur. J'aime vraiment, vraiment ce petit format où on va pouvoir échanger et on va pouvoir continuer sur ces deux jours. J'ai pas juste envie de vous dire au revoir, allez, en se quitte. euh, Il y aura un groupe WhatsApp d'encouragement pendant ces 30 jours où vous allez pouvoir vous encourager entre vous parce que vous allez créer des forts liens, vous allez voir. Euh, et si vous n'avez jamais participé à un workshop, vous pouvez vous dire, mais... « Ouais, mais c'est en ligne, on ne va pas se voir, mais comment on va créer des liens » Faites-moi confiance, on a l'habitude de ça, on anime souvent des masterminds, on est client de programme, on suit à distance, on sait comment ça marche. Donc, venez, on va vous faire rencontrer d'autres coachs avec qui vous avez créé des liens qui vont peut-être durer des, des années et des euh, années. Et euh, un document de suivi pour être dans l'action. Il y aura un document de suivi collaboratif où euh, chacun pourra mettre ses avancées. Et donc, chacun pourra voir où est-ce qu'il en est et pourra aussi voir un peu les autres. Et l'idée, ce n'est pas juste une concurrence bête et méchante. Hein. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que vous sentiez que vous êtes en mission ensemble, que vous êtes une armée de coachs qui, se, euh, qui êtes là pour changer ce monde, pour faire une différence. Et que vous n'êtes pas juste euh, votre, euh, tout seul dans votre coin à essayer de gagner de l'argent à travers du coaching. Ça, ce n'est pas inspirant. Mais que vous êtes dans une équipe, dans un groupe qui allait chercher à gagner… Euh de l'argent pour travailler avec des clients et ensemble le faire ça c'est puissant et ça c'est ce qu'on voulait euh, vous partager donc j'espère que euh, bah, ça vous euh, plaira ce programme euh, et puis euh, pour être totalement honnête avec vous quoi vous le savez euh, ou pas d'ailleurs je ne sais pas si je l'ai dit mais il n'y aura que 25 places au moment où je vous parle il y a une dizaine de places qui est partie donc je ne sais pas combien de places il vous reste donc cliquez sur le lien en dessous regardez le nombre de places si euh, la vidéo est encore là si la page est encore là vous pouvez encore prendre votre place mais ne tardez pas parce que les places euh, vont partir et dès qu'on est à 25 ou euh, une semaine avant je sais pas encore bah, on coupera les inscriptions euh, et bah ce sera euh, terminé pour euh, cette première session peut-être vous dites mais est-ce que vous allez en refaire un je sais pas franchement je sais pas forcément j'aime ça donc il n'y a pas de raison que je le refasse pas mais est-ce que ce sera en mai en juin l'année prochaine ou jamais parce que ou beaucoup plus tard parce qu'on a d'autres projets. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais pour le moment, il n'y a que cette date du 16 et 17 avril. Donc, j'ai hâte de vous y retrouver. J'espère pouvoir vous servir au mieux durant ces deux jours avec mon équipe. Je ne serai pas seul. Hein. Comme ça, on va vraiment pouvoir vous accompagner euh, de, manière, de manière très personnelle. Euh, et ben bah voilà, je vous dis à très bientôt et hâte de travailler avec vous. Ciao, ciao